Bonjour Florian Moncan. Merci. Donc, euh, chers euh, auditeurs, nous sommes ici dans les merveilleux bureaux, n'est-ce pas, de Global Invest et Quantum Empire, euh, ici à Montréal. Par le beau temps qu'il fait ici, euh, donc euh, la température est d'environ 15 degrés, un peu frais ce matin avec les couleurs automnales de, du Québec. Donc Je reçois Florian Moncam, président et euh, directeur général de Global Invest et euh, Quantum Empire pour le compte bien entendu du magazine des gens d'affaires ou des hommes d'affaires Cameroun CEO, Chief Executive Officer pour euh, le nommer dans le cadre de, du numéro 21 de leur parution. Donc encore une fois bonjour Florian. Bonjour. Première question ce matin, vous avez débuté votre carrière au sein de grands groupes, n'est-ce pas, des géants du conseil comme KPMG, Deloitte. Pourquoi avoir fait le pari de quitter, n'est-ce pas, cette belle vitrine pour rejoindre le monde sans pitié de l'entrepreneuriat alors que vous étiez destiné à une grande carrière dans ces, ces grandes entreprises-là? Quel a été le véritable député Donc effectivement, euh, j'ai débuté ma carrière chez KPMG, puis chez Deloitte ici au Canada. Donc en fait, moi j'ai toujours voulu, depuis tout jeune en fait, j'ai toujours voulu avoir de l'impact en fait dans la vie des gens, mais à, à grande échelle. Donc euh, plus jeune, moi j'ai je rêvé d'être consultant pour pouvoir justement aider les entreprises à croître davantage à, à nouer certaines problématiques. Malheureusement, dans mon emploi, je n'ai pas trouvé ça dans le sens où je travaille sur des projets de type gestion de projet, des projets en informatique, etc. Donc, j'étais pas directement en connexion avec les acteurs ou les fondateurs de ces boîtes-là. Donc, j'ai très vite été frustré. Donc, j'ai cherché des solutions pour pouvoir gagner en temps afin de pouvoir chercher une autre qui me permettrait de rentrer peut-être directement en contact avec les personnes et d'impacter directement leur vie. Donc, euh, de fil en aiguille, je suis tombé sur l'investissement immobilier donc qui est mon cœur de métier à la base. Donc, je suis investisseur immobilier. J'ai démarré à investir en immobilier. Je suis devenu libre financièrement grâce à l'immobilier et c'est ça qui m'a permis par la suite bah, de me lancer dans plusieurs activités, notamment sur Internet, dans la croissance digitale, dans la stratégie marketing justement pour pouvoir bah, toucher le plus grand nombre de personnes et à, à véhiculer un message pour euh, des problématiques de type investissement patrimoine. Sécurité financière, euh, promotion de produits et services. En fait, vous touchez un peu à tout, si je comprends bien. On entend Global Invest, c'est bien dans le domaine de l'immobilier. Si vous parliez un peu de, du groupe et de ses activités, on voit l'immobilier, on voit du conseil dans le marketing, de l'accompagnement dans le développement des affaires. Exactement. Que fait, que fait exactement le groupe euh, comme activité Alors, nous avons trois pôles distincts. Donc, on a le premier pôle qui est euh, un pôle de marketing et euh, gestion des réseaux sociaux. Donc, ça, c'est un pôle... C'est tout simplement une agence en fait, à l'intérieur du groupe qui nous permet d'accompagner les professionnels de la vente, du marketing, la communication, les chefs d'entreprise, les managers à pouvoir avoir plus d'impact sur leur marché grâce aux leviers qu'offre Internet, notamment les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, on ne va pas se mentir, si vous souhaitez vendre un produit ou un service et que vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux, ça va être très compliqué. Effectivement. Donc ça, c'est le premier pôle. On a un deuxième pôle qui est stratégie et optimisation. Donc ça, c'est pour justement bah, les chefs d'entreprise, les entrepreneurs qui souhaitent se déployer à l'international donc vous pouvez avoir une société au Cameroun vous vendez des produits et services au Cameroun nous on peut vous accompagner à créer une structure à l'étranger qui va vous permettre finalement ben, de vendre pourquoi pas ces mêmes produits et services à l'étranger et pourquoi enfin ça, ça ne sert à rien de se limiter qu'au Cameroun vous pouvez très bien trouver des clients dans la sous-région en Europe, en Occident, peu importe l'endroit donc on permet la mise en place de ce type de structure également tout ce qui est ouverture de comptes, multi-devise à distance donc il est possible d'ouvrir des comptes bancaires même en étant au Cameroun ou ailleurs d'avoir des comptes bancaires aux états unis en Europe, etc. On a également une offre où on accompagne justement ces chefs d'entreprise à optimiser leurs revenus de par euh, tout ce qui est stratégie d'optimisation fiscale pour pouvoir générer beaucoup plus de bénéfices. Ce qui en vient justement au troisième pôle qui est le pôle Global Wealth Management. Donc une fois après avoir généré enfin, plus de bénéfices, ben, l'idée c'est de pouvoir sécuriser toute cette liquidité de par du, du des stratégies d'investissement des clairement, que ce soit au niveau local ou même à l'international. Donc ces trois pôles distincts. Ok, c'est quand même de vastes domaines d'activité, mais qui se complètent. Qui se complètent bien absolument, absolument.